L'internet, comme vous le savez, permet l'interactivité. C'est quand même la, la, la grosse différence euh, par rapport à un film classique où quand on est spectateur, ben, on subit le film. Là, euh, on peut accéder, euh, on est actif, on peut accéder au film, on peut avoir d'autres informations. Donc du coup, on n'est plus passif. Euh, le blog, euh, oui, c'est une valorisation. Quand on fait un film, euh, donc on tourne des images, certains ont été filmés, enfin, vous, vous le savez. Et puis euh, pour le montage, on est obligé de, de tout visionner. Donc ça veut dire qu'on passe du temps à, à catégoriser euh, qu'est-ce qu'il qu y a à l'image, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on dit. Et tout ce temps, euh, euh, et ben, quand on fait le film... Euh, bon tout ce temps peut être perdu, parce que dans le film, il n'y a pas tout l'ensemble des images. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec, le, avec ce type de production, c'est de valoriser le, le, tout ce travail et de faire un documentaire que j'appelle encyclopédique, c'est-à-dire qu'on utilise quasiment toutes les images qui ont été tournées. Je vois Pascal à côté de moi, on va avoir un petit film qui dure 5 euh, minutes. On a, on a filmé euh, 35 minutes avec, euh, avec Pascal, donc ces 35 minutes seront euh, accessibles comme, comme une... une, une une, une, une, une, une banque de données. C'est la même chose pour les gens du GEM, on a fait... Euh. Et donc l'idée, c'est de, de développer l'interactivité et de constituer un fond documentaire, voilà pour euh, d'abord avoir une mémoire de ce qui s'est dit, et, euh, et, et puis de, de, de viser donc, tous les publics, mais aussi peut-être le champ universitaire. Voilà, moi, j'aime je, je, je, je, je, bien cette idée de, de mémoire, de, de, de, de catégorisation, et que les films ne soient pas que des que des, comment dirais-je, des, euh, des outils de promotion, euh, voyez, un peu joyeux, regardez, super, on est, on est les plus beaux du monde. Non, y a, y a, y a, quand on filme, il y a toute une, tout un déroulement qui est emmagasiné, qui est enregistré, et on souhaite le mettre à disposition. Voilà.